Janvier 2021, deuxième reconfinement, couvre-feu, on voit que la gestion catastrophique de ce gouvernement, de cette crise sanitaire, continue. Conséquences sociales dramatiques, toujours, et de plus en plus, puisqu'on a un taux de chômage qui explose, des plans de licenciement partout. Finalement, le choix du gouvernement reste la relance via les grandes sociétés, via l'économie qu'on arrose, tandis qu'on laisse des miettes à la jeunesse. Au plus précaires et que finalement euh, rien ne change alors que euh, on avait eu des belles paroles de ce gouvernement lors du premier confinement. Le 23 janvier, c'est la mobilisation nationale des secteurs et des boîtes en lutte contre le chômage, le plans licenciement. Le 21 janvier, nous serons aux côtés des collègues de la santé, du social et du médico-social pour défendre et améliorer notre système de santé et de protection sociale pour réclamer des moyens humains et matériels qui ont fait cruellement défaut pendant cette pandémie. Le 26 janvier, nous serons aux côtés de nos collègues de l'éducation qui revendiquent plus de moyens et l'arrêt des suppressions de postes. Le 28 janvier, nous serons aux côtés de nos collègues de l'énergie. Ils et elles se battent contre le projet Hercule qui a pour but de démanteler le service public d'EDF. Ces mobilisations de janvier vont permettre d'inscrire ce mouvement dans la durée. C'est ainsi que nous appelons à une journée de grève interprofessionnelle le 4 février. Ce que nous demandons et répétons c'est qu'il y a urgence. Il nous faut un plan réel de lutte contre la précarité, un partage du temps de travail avec la mise en place des 32 heures et qu'on cesse de nous faire croire que finalement c'est une conséquence inéluctable de la crise l'ensemble de ces licenciements. Nous réclamons évidemment aussi la fin de cette réforme de l'assurance chômage qui précarise encore un peu plus ceux qui sont dans des situations très difficiles et au chômage. Nous n'avons plus le choix ni le temps, nous avons besoin d'une réelle transformation sociale, écologique, féministe, antiraciste et nous allons maintenant l'imposer. Tous et toutes en grève le 4 février.